Bye bye Mr. Fox est un jeu coopératif à partir de 5 ans. Les joueurs doivent s'allier pour empêcher Mr. Fox de voler les œufs du poulailler. Aujourd'hui est un jour important. Eh oui, c'est jour de ponte. Mais attention, Mr. Fox le renard n'est pas bien loin. Dans Bye bye Mr. Fox, les joueurs tentent d'aider 3 poules pondeuses à couver leurs 3 œufs. Pour gagner, ils doivent remplir toutes les cases devant les poules avant de tomber à court de jetons. Au début de la partie, un œuf est placé sur chaque emplacement central du plateau, sauf devant la poule blanche. Les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour se déroule en deux phases. Lors de la première phase, le joueur pioche un jeton au hasard, puis applique son effet. S'il pioche un œuf, il le pose sur un emplacement libre de la zone centrale. S'il pioche une poule, il la place sur une case autour du plateau. Il peut recouvrir n'importe quelle case ou remplacer un jeton déjà présent. S'il pioche un renard, il doit obligatoirement remplacer l'une des poules. La seconde phase consiste à lancer la girouette. L'arrière de la flèche montre l'œuf à placer, et l'avant, l'endroit où il va. Lorsque Mr. Fox est désigné, l'œuf est inséré dans la fente. Si l'emplacement est vide ou si la poule a déjà tout pondu, tant pis Bye Bye Mr. Fox joue directement dans la boîte. La mise en place est simple, il suffit juste de poser le plateau sur les inserts en carton. Pour conclure, Bye Bye Mr. Fox est un jeu pour enfants aux règles simples. Le hasard est présent, mais les joueurs doivent quand même réfléchir à l'endroit où placer les jetons pour ne pas pondre trop d'eux avec une même poule.